Bonjour à tous, bienvenue à cette séance plénière d'Open Apéreo 2021. Je suis Ian Dolphine, je suis directeur de la Fondation Apéreo. Je suis très heureux d'accueillir Melissa Heighton, qui est principale adjointe, directrice des services web, apprentissage et de la pédagogie à l'Université d'Édimbourg. C'est la plus vieille université du monde. C'est également un membre de la Fondation Apéreo. Et ils sont fortement engagés dans tout un tas d'aspects euh, du numérique et du, euh, de l'open source. Et l'éducation ouverte dans, sur une planète post-pandémique sera à l'ordre du jour. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire en, en écrivant dans le chat. Un grand merci à Melissa Heighton d'être avec nous. Je vais ajuster l'écran pour montrer les diapositives. Et euh, vous avez la parole. Un grand merci. Merci, Yann. Merci à tous pour cette invitation qui m'est faite à intervenir. Je ne vois pas les noms des participants. Je ne sais pas combien vous êtes à me suivre, mais un grand merci d'être présent. Et j'ai participé à une des sessions un peu plus tôt aujourd'hui qui semblait être très animée. J'ai entendu un, un intervenant de l'Université d'Edimbourg parlant de l'université comme étant une, une grosse institution, euh, parfois étrange et, et, et très, très engagée. Nous sommes membres de la Fondation Apéreo, nous le sommes depuis de nombreuses années. Et, et, et une grosse partie de nos activités est basée sur les technologies qui sont soutenues par Apereo ou par les, la communauté des logiciels en libre accès et logiciels open source. Je suis très heureuse que ça fasse partie de nos activités. Et je vais vous parler de certaines de ces activités, certains de ces aspects en espérant que ceci vous intéressera, à savoir les raisons pour lesquelles nous sommes engagés, nous passons autant de temps sur ces questions open source. Merci pour l'invitation encore une fois. Merci à l'interprète qui va me traduire vers le français. J'espère que ceci va bien Fonctionner. Je vais utiliser quelques, quelques mots écossais, mais euh, je pense que vous les comprendrez via la traduction. Je suis très heureuse d'être ici pour parler de cette thématique. Et le titre de la présentation m'a été suggéré par Yann et j'ai décidé de vous parler, dans le cadre de ce thème, de la planète post-pandémie. Je pense que c'est une thématique très forte. Nous sommes tous impliqués par cette pandémie et une conférence comme celle d'aujourd'hui réunit des gens du monde entier pour partager, pour échanger des pratiques et c'est essentiel d'avoir une démarche planétaire de la même façon que vous adoptez des démarches au niveau de vos universitaires, de vos universités, pardon, vous devez, nous devons tous adopter des démarches, des approches au niveau mondial parce que nous sommes dans des périodes très euh, spécial. J'espère pouvoir gérer mes slides, mais j'ai euh, ce très beau euh, visuel qui a été fait par un designer, un artiste visuel de l'univers, de l'immersité, et qui, euh, nous, qui illustre ce qui euh, nous arrive, et alors que nous essayons de prédire l'avenir de ce qui pourrait se produire, il y a un certain nombre de choses que nous continuons de... Euh, considérer comme vrai euh, les logiciels libres, les outils numériques, les outils en libre accès sont notre, nos meilleurs espoirs euh, pour assurer euh, l'inclusion, euh, l'inclusivité dans les enseignements euh, supérieurs. Et, et, et il faut donc être actif, il faut donc être proactif pour. pour protéger ces éléments dans le cadre de notre écosystème. Donc l'éducation ne doit pas être dépendante de plateformes éducatives contrôlées par des entreprises privées. Et les grands établissements d'enseignement doivent montrer leur soutien au partage ouvert, à la collaboration, à la garantie d'accessibilité pour nous, tous nos publics. Et je vais parler de l'Université d'édimbourg bien entendu, mais je pense que euh, vous euh, comprendrez que ceci s'applique à tous les institutions universitaires. Donc, nous devons prendre des décisions et réfléchir à la façon dont nous achetons les outils technologiques pour nos, nos universités, mais également la façon dont on développe les compétences de nos équipes. Nous devons réfléchir à la façon dont on assure ces concepts de libre, de, euh, libre accès, d'open source dans euh, la gestion des contenus dans les compétences qui se développent et c'est essentiel alors que euh, nous euh, combattons euh, la négation des euh, connaissances scientifiques, les mésinformations, les désinformations et que nous essayons de d'économiser les programmes universitaires euh, euh, qui sont encore sou trop souvent enseignés euh, dans nos universités, également prendre soin de euh, notre planète, énormément de choses à faire. Et je suis très heureuse de vous dire que nous sommes occupés à faire un, un certain nombre de ces choses à l'Université d'Édimbourg. Euh, donc outwit, c'est un mot écossais euh, qui signifie extérieur, tourné vers l'extérieur. Euh, les, euh, les Écossais, l'Écosse, l'Université d'Édimbourg a toujours été très tournée vers l'extérieur. Nous sommes et avons toujours été des concepteurs de euh, contenu euh, et euh, de, de contenu de savoir pour diffuser des points de vue éclairés dans le monde entier. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Écosse et nous sommes imprégnés de cette histoire. Alors que nous-mêmes sommes confrontés à des problématiques d'indépendance et de sécession. Mais nous essayons de prendre une perspective plus globale et j'aimerais vous en parler un petit peu de la portée et des activités engagées par l'Université d'édimbourg L'Écosse est un petit pays, mais cela fait une quinzaine d'années que nous sommes engagés dans les apprentissages en ligne. Nous avons des MOOC depuis plus d'une dizaine d'années et nous sommes engagés en faveur de l'éducation open source de façon très sérieuse depuis cinq ans. Vous avez des liens qui vous donneront des informations, mais je peux répondre à vos questions également. Euh, ce sont des domaines bien compris euh, dans lesquels les universités s'engagent, plus en plus d'universités s'engagent dans les apprentissages en ligne et j'encourage le plus grand nombre à équilibrer leurs apprentissages en ligne qui souvent est associé avec l'élite avec des frais avec les activités de, euh, de l'administratif euh, des activités administratives et de gestion de l'université en open access en, en, open, access, en, en open source qui permettra d'ouvrir l'université et les enseignements au plus grand nombre dans une démarche très, très ouverte, une réflexion très, très ouverte et très, très libre. Donc, euh, Ian m'a donné, comme je vous l'ai dit, le titre, euh, c'est-à-dire l'open source en post-pandémie. J'ai essayé de réfléchir à la façon dont on peut décrire la façon dont les choses fonctionnaient avant. Et il y a cette expression euh, « les temps anciens euh, », c'est une expression tirée de la Bible et même de Star Trek, qui sont deux sources canoniques, si l'en si mais ceci nous aide à, à penser à la façon dont notre monde était, euh, ce monde perdu, une époque précédente, un événement catastrophique d'ampleur mondiale et un, un avec la science-fiction, on, on, on, on, on se rend compte qu'il euh, il, il y a un mélange euh, de, du monde passé, du monde actuel, euh, et, et, et, et euh, cette adaptation du, du, du monde après une catastrophe montre que tout n'est pas perdu. Nous avons... Euh, nous, nous avons beaucoup appris avant, donc il est important de revenir à ce que nous savions, donc euh, dans les temps anciens, dans les, sans, dans les temps avant. Dans ces temps anciens, nous parlions, euh, nous passions beaucoup de, tout, de temps à euh, parler des technologies du futur, des plateformes dans lesquelles nous allions investir. Nous euh, réfléchissions beaucoup sur euh, la collaboration, le partage ouvert, l'accessibilité pour tous nos publics. Nous, nous, euh, nous euh, cartographions nos écosystèmes, les outils technologiques, euh, afin de les faire travailler ensemble. Et il y avait des positions déontologiques et éthiques, et la déontologie reste inchangée. Vous avez des présentations sur les, la déontologie en matière de technologie euh, d'apprentissage plus tard dans cette conférence Open APRO 2021. Mais euh, l'engagement euh, dans les euh, technologies open source de l'université, euh, d'Édimbourg euh, euh, sont pour moi euh, des euh, positions éthiques. Nous sommes engagés euh, euh, dans Drupal, dans UPortal, dans tout un tas de euh, technologies euh, WordPress euh, et, et autres dans nos sites, nos outils web. Euh, donc, il est important de prévoir d'utiliser ces technologies open source dans nos achats, de les insérer, de les accueillir dans les achats, les approvisionnements. Nous les mentionnons, par exemple, tous ces outils dans nos descriptions de... Poste, nous soutenons l'open source, le libre accès, la science ouverte, nous le disons de façon très très claire, que nous voulons euh, promouvoir euh, la collaboration en mode open source, euh, donc euh, nous faisons la promotion, nous soutenons, euh, comme je l'ai dit, le libre accès, la science ouverte, les licences éducatives ouvertes, euh, dans les formations et avec des politiques et les procédures euh, qui sont associées. Il y a énormément de sigles, d'acronymes, comme l'a dit euh, Duncan dans l'intervention précédente, mais on essaie également de, de promouvoir les plus grandes formes de compréhension. Et ce qui est important, c'est que j'ai besoin de développeurs logiciels dans mon institution qui repousse les frontières et qui trouve de nouvelles solutions. Ce sont les personnes que je veux qui travaillent dans mon université. Je veux les attirer, je veux pouvoir m'assurer qu'ils restent dans l'université. J'ai besoin d'une diversité de pensées, d'une diversité de réflexions dans mes équipes créatives. Je veux qu'ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent valorisés. Je veux qu'ils fassent des choses en intéressante, enthousiasmante pour résoudre des problèmes concrets, réels. Je sais qu'ils sont animés par des valeurs, donc je dois investir dans des domaines qui mettent en évidence et qui illustrent le rôle que nous jouons dans le respect de ces valeurs. Et une des façons de le faire est dans l'établissement de partenariats avec des organisations, pardon, des partenariats avec des organisations, plateformes comme Idex, des fondations comme Apereo et Wikimedia. Et la raison, une des raisons pour laquelle j'ai besoin de personnes qui réfléchissent de cette façon dans mon institution, est que ce sont des compétences essentielles, des libertés essentielles pour l'enseignement supérieur, la flexibilité, l'autonomie, la liberté de penser ce sont des euh, concepts sur lesquels les universités sont fondées. Nous devons illustrer cela dans la façon dont on met en œuvre les technologies. Nous devons avoir la maîtrise, le contrôle de nos propres données. Nous devons avoir la capacité à adapter la technologie à la manière dont vous le enseigner. Nous ne devrions pas euh, dire à des profs, non, vous ne pouvez pas enseigner de cette façon parce que les outils ne vous le permettront pas. Donc ce sont des liberté qui mérite qu'on en paye le prix. Nous comprenons qu'un logiciel open source a un coût de fonctionnement, de maintenance, de, de support plus élevé, mais cela signifie que nous pouvons choisir les fonctionnalités de nos services au sein de la communauté des développeurs de logiciels open source. Et évidemment, lorsque rien n'existe, nous pouvons facilement créer les nôtres et les offrir à la communauté. Donc il, lorsque nous achetons euh, des services, il n'est pas si facile de construire des extensions. Euh, ces services peuvent permettre certaines extensions, mais elles peuvent exiger des compétences assez uniques et peuvent être limitantes, limitatives. C'est beaucoup plus facile lorsque nous avons le contrôle du code et de l'ensemble des données. Et ce qui me plaît, et que même si la communauté open source n'a pas construit quelque chose qui soit parfait pour nos besoins souvent on peut prendre quelque chose, un outil qui soit proche et le modifier et ça vous permet de gagner du temps euh, par rapport à un développement à partir de zéro et euh, vous pouvez partager repartager via les euh, protocoles, ces ressources open source euh, et, et ça c'est extrêmement important et le temps qu'il vous faut même si les gens disent que l'open source coûte de l'argent. Les hausses de prix considérables que nous avons vues chez les éditeurs commerciaux cette année posent question. Et à qui donnons notre argent et pourquoi Et même… S'ils n'augmentaient pas les coûts des licences de leurs produits, la quantité de stockage dont j'ai eu besoin cette année pour les énormes collections de ressources d'apprentissage et d'enregistrement numérique en grande expansion que nous avons produit cette année à l'Université d'édimbourg a augmenté à un rythme effréné. Euh, nous avons ajouté à nos collections de ressources didactiques plus d'articles que nous l'avons fait à notre bibliothèque universitaire cette année. Et les experts en technologie de l'apprentissage sont de plus en plus impliqués et doivent être de plus en plus impliqués dans la gestion des collections. Et les métadonnées relatives à ces contenus peuvent être parfois choquantes. À ma grande honte, j'ai 200 000 nouveaux... Euh, supports qui portent des noms comme euh, semaine de cours numéro 1, semaine de cours numéro 2, enregistrement en ligne, entre guillemets, ou n'importe quel nom choisi par un prof pour nommer son fichier, Et, euh, en, en, les, en les conservant sur nos systèmes de stockage. Donc, ils ne réfléchissaient pas à euh, l'ampleur énorme de l'établissement lorsqu'ils l'ont fait. Mais euh, notre boulot, euh, ainsi que celui de John, de Duncan, mon collègue, est de devoir prendre soin de ces éléments, de les conserver, de les gérer, de les préserver également pour l'avenir. Euh, vous m'avez parfois par le passé entendu parler à des euh, conférences ou euh, à des, des colloques sur l'éducation ouverte de dettes techniques entre guillemets ou de dettes de licence entre guillemets. Mais mon avenir euh, ressemble de plus en plus, à une dette de métadonnées et un bazar de métadonnées et qui va nous causer des maux de tête dans notre avenir immédiat. Donc, en ce qui concerne les contenus d'éducation ouverte, eh bien, Comme je l'ai dit, cela fait cinq ans que nous investissons maintenant à l'Université d'édimbourg dans ces activités. Certains diront que nous le faisons depuis plus longtemps, mais il y avait un discours de façade dans l'université où on déclarait effectivement que ces euh, supports et ces contenus étaient ouverts, mais les conditions de licence n'étaient pas si euh, claires à l'époque. Nous avons injecté de la rigueur. Et... Euh, il est important de parler de contenus, d'éducation de, ouverte, des contenus qui sont sous licence, euh, permettant d'être réutilisés avec des licences de Creative Commons, avec euh, seulement les réserves minimales. Et, et je veux dire qu'elles soient hébergées pardon, sur des plateformes ouvertes et parfois… Euh, on discute de façon un petit peu, euh, euh, avec un peu de confusion euh, sur des approches de pédagogie ouverte, etc., etc., mais dans le monde qui est le mien, en gérant des systèmes et des collections, je, ce que je veux dire, euh, de façon très spécifique, des euh, licences ouvertes sur des plateformes, Parfois, euh, je peux mettre des contenus de l'université sur une plateforme propriétaire externe, mais je veux m'assurer que nous hébergeons tous nos documents de ressources éducatives ouvertes sur nos propres plateformes afin qu'elles soient réutilisées. Parce que je veux m'assurer que ces euh, contenus soient euh, découvrables. Euh, je veux les montrer, je veux les compter, je veux que d'autres personnes les utilisent, je veux célébrer cette réutilisation, parce que c'est ça, ce retour sur mon investissement que je veux avoir. Et je veux réutiliser des contenus provenant d'autres endroits, d'autres sources. Donc, en plus... Euh, du fait que je suis très fier du travail que nous faisons à l'Université d'Édimbourg en créant et en publiant des ressources éducatives ouvertes, en donnant à la communauté ces ressources, je suis également fier de la façon dont les équipes d'Edimbourg Consomme, utilise les ressources publiées par d'autres. Ceci démontre la valeur du partage et ceci remet activement en question les idées de silos et de non-utilisation de contenus qui n'ont pas été inventés ici, entre guillemets. Ce qui est l'un des problèmes les plus épineux de l'enseignement supérieur et ce qui nous empêche de décoloniser et de diversifier nos contenus. Donc, le fait de réfléchir à la façon dont d'autres personnes pourraient utiliser nos contenus et à la façon dont vous pouvez ajouter de la valeur à d'autres, c'est l'axe que nous devons suivre dès maintenant. De la valeur doit être ajoutée au contenu open source lors de chaque réutilisation. Et le type de pratique que vous comprenez tous pour soutenir des logiciels open source, eh bien, nous pouvons apprendre, euh, tirer les mêmes enseignements sur la façon dont on euh, utilise des contenus d'autres endroits, la façon dont on les exploite et on les remet en partage et en circulation. C'est très important pour assurer l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, mais également pour la communauté plus large de, de partage de contenus au sein de l'enseignement supérieur. Je pense donc qu'il y a quelque chose euh, portant, tournant autour de, euh, de permettre de sauver la planète. Un des, une des choses qui n'a pas changé et que nous euh, devons toujours gérer et répondre à des événements catastrophiques. Et, et, et notre planète est en crise. Nous devons réfléchir à ce que les universités devraient, doivent faire. Euh, en euh, répondant à, à ces événements catastrophiques Qu'est-ce que euh, les universités ayant une réputation mondiale doivent faire, qui ont des ressources, des moyens significatifs Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour répondre à ces conditions de changement géopolitique majeur et à ces crises climatiques, Il y a, ces choses-là n'ont pas changé. Ce que nous faisons, la façon dont nous éduquons nos étudiants, la façon dont nous les embarquons avec nous, la façon dont nous leur montrons que ce sont des choses importantes, ceci est modélisé par la façon dont les établissements se comportent. Donc les gouvernements et les établissements s'alignent de plus en plus sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est 17 objectifs de développement durable, je pense que vous les connaissez, euh, qu'on appelle les ODD euh, des Nations Unies, les objectifs de développement durable, euh, qui ne portent pas toujours sur la consommation, l'énergie verte. Il y a tout un tas de ces objectifs durables parmi les 17 qui constitue, et je cite, un plan commun pour la paix et la prospérité des peuples et de la planète aujourd'hui et à l'avenir. Fin de citation. L'éducation ouverte, eh c'est un de ces objectifs de développement durable. Il est mentionné euh, cet objectif, l'accès à une éducation de qualité pour tous, la redistribution de la richesse dans l'éducation par le partage ouvert des contenus d'apprentissage et des connaissances. Donc nos cours en open source et nos ressources jouent un rôle important dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable, ces objectifs en visant au développement durable. Et euh, l'approche euh, de l'Université d'édimbourg euh, est intéressante, et je vais vous en parler. Notre approche de l'élaboration et de la fourniture d'opportunités d'éducation numérique défend ce quatrième objectif, à savoir je cite, « assurer une éducation inclusive et équitable et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, car les apprenants, où qu'ils soient dans le monde, à n'importe quel stade de la vie, peuvent avoir accès à des contenus gratuits, flexibles et accessibles sur un large éventail de, suje, de sujets. » Donc, euh, certains de ces, euh, ces étudiants qui veulent prendre des diplômes, ce qui est important, c'est de réfléchir hein, aux écosystèmes des contenus. Et euh, s'assurer qu'une grosse partie de ces contenus soit euh, mis en libre accès et en mode ouvert pour être partagé. Le type d'activités comme les MOOC hum, qui euh, atteignent des centaines de milliers de personnes, euh, euh, qu'il qu y ait des cours qui soient réalisés sur le développement durable et que ces cours soient dispensés d'une façon qui soit durable. Euh, donc, cette euh, ce premier, un premier axe euh, illustre ce que fait l'université d'édimbourg par rapport à cet objectif et certains de ses cours sont traduits en plusieurs langues afin qu'ils puissent euh, parler à, euh, aux différents peuples du monde. Certains portent sur le développement durable, euh, d'autres contribuent euh, au développement durable, tous sont sous licence ouverte et certains, beaucoup, sont réalisés à partir de contenus euh, qui ont été produits par euh, et publiés par d'autres universités. Donc, ils sont euh, recyclés, ils sont réutilisés, ils sont recyclables, ils sont adaptables et, et ils sont, en, encore une fois, euh, libres euh, pour être étudiés, exploités, utilisés. Donc, je vous invite à regarder ces différents euh, liens. Et euh, ce qui euh, me plaît particulièrement est que nous avons quelque chose euh, qui s'appelle un MOOC euh, d'événements, Event MOOC, et nous sommes très très bons à l'Université d'Edimbourg. Nous avons euh, des MOOC à chaque fois que nous avons une grosse manifestation, nous euh, le faisons autour des élections britanniques ou des élections euh, écossaises, euh, sur l'indépendance écossaise. Euh, au moment du Brexit également, nous avons fait des MOOC et lorsque nous faisons ces gros MOOC, et nous mettons en place une plateforme qui permet aux différents euh, publics euh, euh, d'entrer de, en contact avec des universitaires, des chercheurs, euh, des étudiants. Et nous allons avoir un de ces MOOC pour la COP26 qui euh, va être organisé en Écosse. Euh, à Glasgow, ce sera pas Edinburgh, mais ce sera Glasgow. Donc l'Université d'Édimbourg va mettre en place un de ces MOOC d'événements, un de ces event MOOC en anglais, pour euh, soutenir euh, les axes d'activité. Un autre exemple de la façon dont nous avons aidé à répondre à des événements planétaires est notre MOOC sur le Covid. Un grand nombre d'universités ont mis en place des contenus autour de la Covid, je ne dirais euh, certainement pas que l'Université d'Edinburgh était la seule mais nous avons été extrêmement rapides à mettre en place euh, et à publier un MOOC euh, sur les euh, soins euh, respiratoires en urgence euh, ont été permis par le fait que certains de nos cours étaient déjà en licence ouverte donc nous avons un masters en euh, soins euh, primaires, qui avait un module sur les soins respiratoires. Et euh, parce que, par le passé, nous avions investi euh, dans les licences, dans les conditions de licence de ces contenus, euh, qui les avait créés, euh, d'où venaient les diagrammes, les graphiques, et que nous ayons publié cela et que tout ceci était publiable a signifié que nous avons pu réutiliser ces euh, contenus euh, de ces cours de maîtrise extrêmement onéreux euh, et que nous les avions utilisés pour euh, ce MOOC euh, qui a été élaboré de façon très très rapide mais, et de façon, est mis à disposition de façon euh, rapide. Euh, donc, euh, et ceci, ça a été fait en 12 heures et euh, il y a eu un retour sur euh, investissement énorme et là je ne parle pas de retour financier je parle de réputation, je parle de contribution à la réponse à la crise sanitaire dans le monde et c'est un des, des exemples où lorsque vous connaissez bien vos contenus lorsqu'ils sont réutilisables que vous puissiez les réutiliser dans votre organisation ceci vous amène euh, des bénéfices extrêmement efficaces et rapides et parce que ces contenus sont ouverts, sont sous licence ils peuvent être réutilisés par, par d'autres et peuvent être partagés par d'autres. Et euh, le troisième lien ici euh, euh, et, euh, renvoie vers la façon dont les designers ont réutilisé des contenus d'autres endroits, d'autres sources. Donc j'ai des équipes médias qui généralement euh, produisent des films, font des films un petit peu partout, à droite, à gauche, et qui sont utilisés dans les cours en ligne de l'Université d'Édimbourg. Et avec le Covid, euh, ça a été extrêmement utile. Donc, les contenus euh, qu'ils ont produits euh, ont pu euh, s'inscrire dans les cours euh, et ils ont réutilisé des matériaux d'autres sources. Euh, donc, la plupart des, des contenus, euh, euh, des... Euh, vidéos euh, de ces MOOC euh, ont été produits à partir de euh, contenus euh, recyclés euh, provenant d'autres sources qui ont été généreusement mis en contribution du plus grand nombre. Donc, ceci nous a permis de réaliser des euh, films fantastiques, des contenus fantastiques, parce que d'autres les avaient produits, ces éléments fantastiques, et nous avons pu y avoir accès, ces images, ces vidéos ces contenus pour avoir une perspective mondiale sur les problématiques, notamment la problématique de la COVID. Donc, un autre élément que nous faisons à l'université est que nous essayons d'élaborer nos propres réflexions. Il est important que dans votre institution, vous ayez des gens qui comprennent parfaitement bien ces approches euh, ouvertes, ces approches open source et euh les déclencheurs, les facteurs donc les experts en technologie les étudiants en apprentissage dans les technologies il est très important d'attirer des penseurs qui soient ouverts de les développer, il est très important d'ancrer ce type de compétences, ce type de compréhension, de compréhension pardon, dans les formations et ces connaissances afin de, de contribuer à une culture ouverte contribuée par l'ensemble des membres de l'université et à l'université de, de Nimbourg, nous le faisons selon des modalités différentes. Mais ce que nous faisons, nous avons un partenariat avec Wikimedia et Wikimedia, Wikipédia euh, sont c'est une des ressources les plus importantes en termes de euh, contenu éducatif ouvert, mais euh, énormément de gens ne comprennent pas, ne savent pas bien comment euh, Wikipédia et Wikimedia fonctionnent, euh, quels acteurs euh, et ce qu'ils font. Eh bien, euh, nous avons travaillé sur cet axe depuis à peu près cinq ans à l'Université d'Édimbourg. C'est une activité plutôt lente. Nous travaillons avec des chercheurs, des universitaires de l'université. Nous avons des Wikimédiens qui sont en résidence et nous, nous croisons effectivement des activités, des données Wikipédia, Wikimédia avec ce que nous faisons parce que c'est essentiel que des étudiants, des diplômés, des profs, des chercheurs comprennent parfaitement bien la façon dont euh, ils peuvent participer à la création de connaissances ouvertes, comprennent également comment la connaissance est créée, est partagée, est euh, challengée, est interpellée, remise en question euh, tout cela en ligne. Ceci me surprend toujours, les, les gens qui me connaissent euh, savent que je suis toujours très souvent surprise et euh, que euh, du très peu euh, d'universités qui sont engagées dans cela, dans leur... Euh, euh, axes de formation et d'éducation, euh, dont des, des compétences de chercheurs, d'activisme, des, des, des connaissances, d'activisme. Donc, nous avons des Wikimédia en résidence. Euh, il y a des éléments que, que vous pouvez euh, accéder. Il y a tout un tas d'éléments de Wikipédia, Wikimédia qui sont évalués dans les programmes d'études de l'université. Nous avons formé 1300 étudiants, 500 enseignants, 525 professeurs, 484 membres du public qui ont participé aux ateliers que nous organisons. Et lorsque nous réfléchissons à la façon dont quelque chose comme Wikipédia fonctionne, la part, le niveau de participation, avoir davantage de contributeurs, c'est absolument essentiel. Euh, c est, c est, on ne parle pas d'une personne qui édite de nombreuses pages, mais que chaque personne puisse éditer, modifier des pages dans leur zone d'autonomie. Et plus on créera des éditeurs, plus on pourra créer de la euh, connaissance active et je suis très heureuse de constater que chaque semaine à l'Université d'Édimbourg euh, nous contribuons à cela. Les membres de euh, l'université d'Édimbourg est un des groupes les plus larges, en tout cas au Royaume-Uni, à, à, à la communauté euh, Wikipédia. Et je serais très intéressé euh, de euh, savoir, euh, voilà, ce que vous faites dans vos établissements, s'il y a d'autres groupes aussi importants ou voire plus importants dans le monde. Et vous savez qu'il y a des euh, problèmes structurels dans de, nombreuses, euh, dans de nombreux domaines. Euh, de, euh, L'éducation, l'enseignement, l'enseignement ouvert, le manque de représentation des femmes, par exemple, dans les contenus, dans les contributions. Un des, une des choses que nous faisons mensuellement à l'Université euh, d'Edimbourg, avec ce euh, réseau euh, de femmes, women in red, nous euh, travaillons euh, à des événements, des manifestations que nous réalisons euh, chaque mois pour euh, pour répondre à ces déficits de féminité dans les différents contenus euh, et bien entendu les membres du public sont tout à fait bienvenus dans ces activités de ce réseau Women in Red les femmes en rouge euh, activités mensuelles donc de l'université alors quelques éléments euh, supplémentaires sur euh, le futur les prochaines étapes euh, la résilience et l'hybridité sont des thématiques très actuelles. Les équipes de haute technologie sont passées relativement facilement au travail à distance, au travail à, à domicile euh, à l'Université d'Edimbourg. Ceci est probablement dû en partie aux investissements préalables que nous avions fait personnellement dans les kits informatiques que nous avons donnés c'est une position privilégiée de travailler dans ces conditions et nos institutions en ont profité. J'ai été impressionné et reconnaissante de la façon dont mes équipes se sont adaptées au travail à domicile, dont nos services ont été opérationnels on en un clin d'œil. Mais si on regarde la façon dont les employeurs, les villes et les nations ont répondu aux besoins de travail hybride, on voit euh, qu'il y a un besoin euh, de leadership. Et pour un petit pays comme l'Écosse, Peut-être que nous pouvons commencer à inverser la fuite des cerveaux si les gens retournent travailler euh, dans leur pays, en Écosse euh, notamment. Et peut-être pouvons-nous, par le biais euh, de nos syndicats, de nos réseaux, obtenir un, un meilleur dialogue social euh, et les gens apprécient la flexibilité euh, offertes par leurs employeurs et ceci profitera aux travailleurs hautement qualifiés. Ces avantages ne seront peut-être pas ressentis de la même manière. La plupart des travaux dans le monde ne peuvent pas être effectués à domicile, mais nous pourrons assister à une certaine Perturbations, des inégalités structurelles traditionnelles dans le secteur des hautes technologies, c'est ce qu'on peut espérer, euh, des perturbations dans la façon dont on recrute à l'université. Il y aura beaucoup plus d'opportunités pour les femmes euh, sans euh, devoir euh, emmener toute la famille hein, avec elles, sans se déraciner. Euh, euh, en déracinant les femmes qui déracinent les enfants de l'école ou euh, euh, des soins aux personnes âgées. Cela donnera effectivement plus d'opportunités de, de, de travailler euh, de euh, partout. Euh, donc, cette fuite euh, donc, qui a vu les femmes abandonner leurs emplois dans le domaine de la technologie, à des moments de leur vie où elles sont devenues mères ou à la ménopause, qui peut être atténuée par l'abandon du présentéisme et, et, et des mauvaises conditions de travail. Ceci donnera la possibilité également de diversifier nos, équipes, les universités sont déjà un marché international nous pouvons maintenant embaucher de partout, nous allons devoir travailler encore plus à être davantage attractifs donc en conclusion je voudrais remercier certains membres de mon équipe qui m'ont aidé à contribuer à cette intervention et donc certaines de ces Contributrices, contributeurs euh, participent à cette conférence, je voudrais les remercier. Euh, je voudrais remercier aux orga les organisateurs pour, euh, de m'avoir permis de m'exprimer devant vous. J'espère que euh, cette histoire écossaise des universités qui euh, essaient de relever le défi vous aura intéressé dans euh, ce domaine extrêmement important. Euh, en essayant de se projeter sur l'avenir, euh, en se souvenant euh, des temps anciens. Euh, un grand merci, je vais m'arrêter maintenant euh, pour un moment en attendant vos questions. Un grand merci Mélissa pour euh, cette euh, très belle intervention. Y a-t-il des questions Nous avons quelques minutes. Avant euh, de passer à la prochaine session virtuelle, euh, euh, donc euh, qui euh, commencera à, à 18h30, euh, j'imagine que les expériences dont vous avez parlé. Euh, vous avez parlé des métadonnées. Euh, quel est votre, voilà, où en êtes-vous euh, par rapport à cette, euh, cette gestion des métadonnées depuis 18 mois et les nouveaux enjeux qui en ressortent C'est intéressant, dit Mélissa, parce que peut-être que nous ne nous sommes pas rendus compte de l'échelle, de l'ampleur euh, de nos fichiers, euh, la façon dont nos collègues euh, nommaient, décrivaient leur travail. Il serait un intéressant de décrire la façon dont nous gérons les collections. Je pense que l'année prochaine nous ferons mieux euh, en apprenant la façon dont on pourra aider les collègues, les enseignants à réfléchir euh, au euh, contenu qu'ils auront produit. Certains, certains de ces enseignements seront, euh, seront tirés des activités qui seront nécessaires pour nettoyer les dossiers, pour nettoyer les données, parce qu'un grand nombre de ces actions de nettoyage coûtent cher. Donc nous allons réfléchir à la façon dont les actifs numériques sont éphémères et ne pourront pas être conservés pour toujours. Pour certains, donc il y aura des choix qu'il faudra faire sur ce que nous voudrons garder, ce qui sera essentiel, et, euh, et ceux qui ont vocation à être seulement éphémère sur six mois ou une année. Ceci mobilisera effectivement les réflexions, les idées sur notamment le besoin euh, d'annuler, de nettoyer euh, des euh, données pour préparer l'année scolaire, l'année universitaire euh, suivante. Et, nous avons Jim Hall de l'Université de Wisconsin qui nous dit que l'Université d'Édimbourg a énormément de contenu open source est-ce qu'il y a un programme, un bureau de programme sur l'open source à l'Université d'Édimbourg ou est-ce que vous y réfléchissez Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que c'est qu'un bureau euh, d'open source. Eh bien, c'est intéressant que vous le disiez, dit Yann, parce que nous avons une session euh, qui sera mercredi sur les programmes office, les bureaux de programme. C'est une interface entre l'université, et les communautés open source. Très souvent, dit Yann, c'est la gestion des droits de propriété intellectuelle de l'université, mais également ça peut amener à euh, la, euh, la clarification des relations de l'université avec la communauté open source. Ça m'intéresse beaucoup, dit Melissa. et si effectivement je trouve que c'est intéressant, très clairement je vais mettre en place un un. Je vais mettre en place un programme, un bureau de programme open source. Très bien, euh, nous avons une minute de retard. Euh, je vous propose de vous euh, de, de, euh, de mettre un terme à cette session. La prochaine plénière sera dans 45 minutes. Euh, N'hésitez pas à contacter les experts des solutions entre temps et un grand merci à Melissa. Merci à vous Melissa. Merci à tous dit Melissa. au revoir.